Laisse-moi vérifier, elle a eu ses 16 ans il y a 5 minutes exactement oh, oh, regarde Hilda, elle est en lévitation et juste à l'heure prévue Il faut qu'on lui dise qu'elle est une sorcière Ah non, laisse-la dormir, elle débute dans son nouveau lycée demain Et puis la première lévitation est si émouvante Oui, et après ça nous colle de l'arthrose ah, J'ai du mal à croire que notre nièce ait grandi si vite quand notre Sabrina va voir toutes les nouvelles portes qui s'ouvrent devant elle... Et quand elle verra qu'on a encore de l'acné à 600 ans. Il vaut mieux partir, ne la réveillons pas. Elle est charmante. Elle est si innocente. C'est la parfaite petite sorcière. Ce n'est toujours pas moi Bonjour Bonjour et joyeux anniversaire Sabrina Et que tu en connaisses beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup ma chérie J'ai oui. un petit cadeau pour toi En réalité c'est de notre part à toutes les deux J'ai juste oublié de signer la carte J'espère que tu n'en as pas déjà un hein Une marmite Non en fait je n'en ai pas oh. C'est un chaudron Wow, encore mieux, je pourrais mettre mes stylos dedans Ce n'est pas fait pour ça Et Sabrina, nous avons quelque chose à te dire et Voilà, il y a deux royaumes, le naturel et le supranaturel et il en découle d'après l'immuable loi de Tu es la une nature. sorcière Quoi Comment ça je suis une sorcière Tu es une sorcière et attention, tu n'es pas la seule Je suis une sorcière, Hilda, est une sorcière, ton père est un sorcier Et je suppose que maman est une sorcière, elle aussi Je l'ai toujours cru Mais en réalité, ta mère est une mortelle Tu vois, c'est pour ça que tu es là On va t'apprendre à utiliser tes pouvoirs magiques Vous savez, pendant une seconde, vous m'avez presque fait oublier mon premier jour de lycée Merci Mais il faut que j'aille prendre l'autobus Je vais au devant de mon destin Vas-y ma chérie, amuse-toi bien Et ne fais pas de trop grands gestes